Avant le début de cette vidéo, un petit conseil, restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Et petite dédicace à Mitsu, Kamzet et au-dessous du Discord. Eh bien, bonjour à tous, c'est Sevenix et bienvenue dans le coin Dragon Ball. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un jeu vidéo que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience. Nous allons parler de ce jeu qui réunit. Naruto, Sangoku, Piccolo, Vegeta, Luffy, Kakashi, Boruto, Yugi, Sanji, Zoro, Freezer, Cell, Garag, Aizen, God, Hisoka, Yusuke, Seiya, Kenshiro, Midoriya, Jyotaro, Aguya, Sasuke, Ishiko et plein d'autres. Tous ces personnages réunis dans un seul et même jeu, Jump Force. Et bon, comme je sais qu'on n'a pas tous 70 balles à mettre dans un putain de jeu, je vous fais donc cette petite vidéo regroupant donc les meilleures offres pour acheter Jump Force à un prix raisonnable. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, pour tous les joueurs qui sont sur PC, le jeu est vendu à 60€ sur Steam. Mais bon ça nous intéresse pas car on peut facilement le trouver moins cher ailleurs Comme sur Skidrow par exemple Euh c'est Venix c'est quoi Skidrow Wow wow wow Bruno Attends mais t'es pas le petit dans la vidéo sur DB Fighter toi Si c'est moi mais c'est Corentin mon prénom C'est Vanny qui était mort c'est pareil Bref Skidrow c'est un site dans lequel tu peux télécharger n'importe quel jeu gratuitement et... Et même Jump Force Et c'est surtout illégal donc euh, tu vas oublier Attends mais c'est Venix sur ton planning de vidéo il y a écrit que tu vas sortir une vidéo Comment télécharger Jump Force gratuitement sur PC pour vendredi eh hey, Corentin ferme ta gueule Arrête de spoiler des vidéos comme ça là Ouais reprenons Pour les joueurs PC je vous conseille plutôt de vous tourner vers des sites de revente de clés Steam Après le problème c'est qu'il y a pas mal d'arnaques dans ce genre de vente Donc je vous ai sélectionné 2-3 sites qui sont sans problème Comme par exemple Eneba, qui vend le jeu à seulement 43€ Il y a même un code promo qui vous fera économiser 1,30€ De quoi s'acheter un petit croissant Je vous ai mis dans la description d'autres sites vendant le jeu aux alentours des 40€ De quoi trouver votre bonheur Bref passons maintenant aux joueurs sur console Mais avant Yogato est allé vous rencontrer pour connaître votre avis sur Jump Force. Vous appelez comment déjà Euh dit toi hein. Vous avez testé des jeux ici euh, Lesquels vous ont plu euh, On n'a pas encore testé Vous avez testé le jeu force ou pas Le stand Namco Banda est là-bas Euh non Euh non Merci Yoga tu gères Bref, pour ceux qui souhaiteraient acheter le jeu sur console, plusieurs choix s'offrent à vous. Tout d'abord, PlaySmart, mais pour ce site, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah bon C'est quoi la bonne nouvelle, ça, veut nix Alors la bonne nouvelle, c'est que le jeu coûte seulement 35 35€. Oh, trop bien Wallah, voilà, je vais l'acheter tout de suite La mauvaise, attends deux secondes, c'est que je viens de me rendre compte que le site est selon beaucoup de personnes une arnaque, en gros, vous achetez un compte PSN dans lequel se trouve le jeu. Donc bon, au niveau d fait, habilité, c'est pas ouf ouf. Alors, vous savez quoi Oubliez juste ce site, mais je vous laisse le bénéfice du doute. Donc euh, à vos risques et périls, moi, de manière, je suis pas responsable. Plus concrètement, les magasins grande surface comme Auchan, Carrefour ou Espace Culturel sont les meilleurs endroits afin d'acheter le jeu pour seulement 50 euros. Et du coup, côté Micromania, parce qu'on va toujours parler de Micromania comme c'est euh, le magasin spécialiste en jeux vidéo, même si le jeu est vendu 60 euros, il y a quand même quelques petits avantages. Si vous précommandez le jeu ou bien vous Lâcher dans les premiers jours, vous aurez alors 3 costumes exclusifs et un véhicule pour le lobby. Incroyable, hein. Mais vous aurez aussi, mesdames et messieurs, et c'est là où ça devient intéressant, un abonnement d'un mois à ADN. Donc voilà, si jamais ça vous dérange pas d'acheter le jeu 70 balles, allez vers Micromania. En plus, les pauvres, il y a des rumeurs comme quoi ils vont bientôt fermer, donc bon. Ok, c'est Venix, mais du coup, moi je fais quoi Eh, toi tu démerdes, je sais pas, tu vas à Micromania, t'as l'habitude d'y aller. Ou sinon, bah t'as dans la vidéo qui sortira vendredi. D'accord, c'est Venix, merci. Fain ta gueule que putain, il me soule, ce mec, incroyable. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur le jeu, ça m'intéresse. Et si vous trouvez des meilleures offres, la OVPT vous rembourse la différence. C'est faux, hein on va rien vous payer du tout, de toute façon, on n'a pas l'argent. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Et comme toujours, si t'as aimé, tu mets un j'aime, si t'as pas aimé, tu mets rien. N'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo. Bye!